La procrastination est dans ton quotidien Tu repousses régulièrement les choses à demain Donc bienvenue dans cette vidéo, tu vas découvrir qu'est-ce qui se passe derrière la procrastination, un truc dont tu n'as pas idée. Donc toi aussi c'est ton truc de remettre à demain Tu commences à en avoir marre C'était mon cas aussi. Au début, j'ai commencé à essayer d'attendre, d'avoir envie, d'avoir la forme, de sentir l'inspiration, mais en fait, ça venait pas et du coup je repoussais à demain. Ensuite, j'ai découvert une méthode, Fly Lady, ça te dit quelque chose Une méthode américaine pour organiser les tâches ménagères, c'est super top, c'est super organisé, c'est génial tant qu'on est dans le groupe et puis bah, dès qu'on arrête, la motivation se dégonfle comme un ballon et donc on m'a dit, bah parce que tu t'es pas organisé tu poses pas les choses clairement ok je vais prendre euh, un temps pour apprendre à faire la gestion du temps pomodoro le crapaud de Brian Tracy et bien d'autres choses ah tu connais pas le crapaud je t'explique rapidement le crapaud selon Brian Tracy c'est un moyen de traiter une tâche qu'on n'a vraiment pas envie de faire mais de la faire dès le matin, en premier lieu, pour être content de l'avoir fait après. Si tu veux en savoir plus, je te laisse aller voir les vidéos qui concernent ce sujet. Et puis, il n'y a pas très très longtemps, alors que je continuais justement à encore procrastiner, j'ai pris conscience qu'un mécanisme était en place, mais dont bah, je n'avais pas conscience, je ne savais pas comment c'était. J'avais un rendez-vous avec mon thérapeute en reprogrammation émotionnelle du subconscient, et... J'étais en train de tourner, virer, dire « Ouais, mais non, en fait, j'ai peut-être pas besoin du rendez-vous, je vais le laisser à une collègue qu'on a le plus besoin. » Et là, je me suis dit « Ah non, stop T'es en train d'essayer de repousser le truc. Qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je me suis dit « Ok, c'est le bon sujet à traiter avec lui. Pourquoi est-ce que je procrastine ?» Donc Je suis venue en séance avec <rire> ce sujet de la procrastination. Et donc là, on est allé observer, voir dans mon subconscient, qu'est-ce qui se passait et pourquoi je procrastinais. Oui, pourquoi le subconscient En fait, le subconscient, c'est ton pilote automatique. C'est lui qui te fait faire les choses alors que tu n'as pas envie de les faire ou que tu as décidé de faire autrement. Mais c'est le subconscient qui est toujours aux commandes parce que c'est lui qui décide et que même si tu as envie de faire quelque chose, si lui il n'a pas décidé d'y aller, eh ben, il le fait pas. Donc on est allé voir dans mon subconscient et le premier souvenir qui est revenu à ma mémoire avec le ressenti que j'avais d'éviter de, de faire les choses je me sentais tirée dans le dos je dis je comprends pas et donc le premier souvenir c'est qu'un ami un jour m'a rattrapé pour éviter un accident éviter de me faire renverser à pied alors que je voulais foncer je voulais faire les choses et de ce souvenir on est allé explorer d'autres souvenirs où j'étais plus petite et pareil, je voulais foncer et on m'a retenu, je ne pouvais pas le faire, c'était euh, pas le moment, c'était pas euh, la bonne... Euh, enfin bref. Et mon cerveau a enregistré, tu veux avancer Eh bien non, tu freines. Du coup, c'est compliqué, parce que si je veux avancer et que mon cerveau il freine, eh bien j'avance pas et je procrastine. Une fois qu'on a pu déverrouiller ce mécanisme et supprimer cette croyance que le cerveau avait engrangée de « je veux avancer, mais non, tu vas pas avancer, c'est dangereux, donc il faut te freiner eh », et ben c'était fini. La procrastination ne faisait plus partie de ma vie. Voilà <rire> ce qui se cache parfois derrière une problématique comme la procrastination. Donc ce pas parce que tu es mal organisé c'est pas parce que tu prends pas comme il faut, c'est il y a des choses dont tu peux ne pas avoir conscience. C'est vraiment important de déculpabiliser par rapport à ça, parce que c'est vrai que l'environnement peut renvoyer des choses hyper jugeantes, hyper humiliantes même des fois, alors que bah, c'est juste ton subconscient qui a enregistré quelque chose, mais qui est plus adapté avec toi. Si tu as envie d'en savoir plus, je te laisse voir les informations dans la description, tout y est, et n'hésite pas à me contacter.